Je filme Ça, ça veut dire que je ne suis pas seule à la maison. <rire> Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, je vous retrouve aujourd'hui pour une sélection à Abaya, si vous me suivez sur Instagram, With Hasnabi, puisque c'est vrai que sur YouTube, durant le mois de Ramadan, je ralentis en général. Je vous ai posté un vlog. D'ailleurs, j'ai quelques vidéos aussi à vous poster. Je suis un peu en retard, mais disons que pendant le mois de ramadan, je suis beaucoup plus active sur Instagram, puisque je vous propose notamment les lectures du Coran, avec l'objectif de terminer ensemble euh, la lecture du Coran du mois, durant le mois de ramadan. Donc n'hésitez pas à me suivre, with Hasnabi. je vous mets le lien en barre d'information. Donc je vous disais, aujourd'hui on se retrouve pour une sélection à abaya. Je vous ai posté plusieurs posts euh, durant le mois de ramadan sur Instagram avec des Abayah. Et vous avez été nombreuses à me demander d'où elle vient, d'où elle vient, elle n'est plus disponible, puisque euh, c'était des Abayah en fait que, que j'ai depuis plusieurs années et donc certaines ne sont pas disponibles, d'autres le sont donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sélection, donc aujourd'hui j'ai sélectionné pour vous des Rabaya et surtout je vais vous donner des conseils si jamais vous cherchez une, une jolie Rabaya pour, pour la fête de la l'Aïd sur le site Modanisa vous avez vraiment plein de choix, alors personnellement je vais tout simplement vous orienter vers deux marques puisque ce sont des marques que j'ai testées que des Rabaya que je connais depuis de nombreuses années et sont juste parfaites alors euh, les deux marques que je vous recommande, donc il y a la première qui s'appelle num design ou num design voilà et la deuxième c'est Al -Sheikh. alors vous allez voir que les prix ne sont pas euh, les mêmes alors pour la marque Al elle propose des abayas quand même qui sont très classe vraiment euh, de, de jolies coupes de jolies euh, c'est recherché il y a vraiment de beaux designs pour num euh, ou num <rire> c'est plutôt des designs assez simples quoique pour la fête de l'Aïd on euh, ils ont proposé des matières un peu satinées, vous voyez des matières qui font quand même un peu plus festive avec des boutons, de jolis boutons etc. Alors le conseil que je vais vous donner c'est, vous n'avez pas besoin en fait de 30 000 abayas. Donc l'idéal vraiment c'est de sélectionner une ou deux abayas vraiment qui vous plaisent, des couleurs passe-partout. Moi personnellement les trois couleurs que j'ai tout le temps c'est blanc et vous l'aurez remarqué je pense dans mes posts, blanc, noir vert, le, le vert ici c'est ce, ce vert royal, franchement je, je le trouve juste magnifique, après je pense que ça c'est le côté marocain là on a beaucoup de, voilà c'est une couleur qui est beaucoup utilisée dans, dans tout ce qui est artisanal, l'artisanal marocain euh, et, et j'aime trop cette couleur combinée avec le, le doré. Donc aujourd'hui je vais vous proposer donc euh, toutes les rabaya que vous voyez derrière, je les ai toutes portées, Oh mince, la blanche, j'ai oublié de porter une blanche, c'est pas grave. Mais euh, comme je vous disais, ça ne sert à rien d'en acheter, je ne sais pas combien. Vous piochez-en une ou deux, prenez-en soin, vous allez voir que vous allez pouvoir les ressortir chaque année. Et ça reste finalement des intemporels, le noir, le blanc... Euh... Après, voilà, si vous avez bien le fuchsia ou autre, il y a plein d'autres choix. Je vous ai préparé une liste. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en barre d'information. Donc, la liste, je vais, mettre ça, je vais appeler ça favori rabaya. Et vous allez trouver toutes les rabaya qui sont en stock. Voilà. En ce moment, il y a moins 50% sur le site internet et vous avez en plus 15% supplémentaires donc personnellement je vous conseillerais de vous diriger plutôt vers les abayas El Sheikha parce que du coup elles valent ça vaut le coup puisqu'il y a une grosse réduction et c'est vrai que la qualité est vraiment super belle si vous voulez des abayas vraiment pour tous les jours des abayas simples à porter plus, allez plutôt du côté de NUM maintenant n'hésitez pas à aller explorer il y a d'autres marques mais moi en tout cas personnellement ce sont des marques que, que j'ai testées et que j'ai approuvées donc c'est parti on va commencer avec le, le premier modèle c'est ce modèle que je porte qui existe en plein de couleurs, les filles vraiment il y a plein plein plein de couleurs, j'ai pris le vert, du gris et j'ai pris du noir, c'est une rabaya qui se, euh, qui, qui arrive en trois pièces, en fait vous avez un hijab, vous avez une robe et ça c'est juste parfait parce que la plupart, euh, voyez les arabaya ouvertes comme ça, vous avez besoin de mettre quelque chose en dessous et là je trouve que c'est juste super parfait, je vais me lever, ça va être beaucoup plus simple, voyez vous avez une robe qui arrive comme ça à l'intérieur de la même couleur et vous pouvez vraiment la... Euh, la, la porter de différentes manières, vous pouvez faire un nœud devant, vous pouvez enrouler, vous pouvez laisser tout simplement et fermer avec une ceinture, donc c'est vraiment ça dépend, ça dépend, On va, je vais me mettre debout, ça va être beaucoup plus simple. Bon c'est mieux comme ça, alors donc comme je vous disais, la, la, le premier modèle que je vous propose c'est un modèle de, de chez El Sheikha, qui existe en plein de couleurs différentes, Donc vous voyez euh, le tissu est super beau, c'est un tissu, vraiment le tissu de Rabaya, vous voyez, euh, avec un joli tombé, euh, vraiment il j'ai rien à dire. C'est un modèle qui est super beau. J'aime beaucoup le design. Je crois que c'est vraiment une nouveauté. Il me semble que qu'elle n'a jamais fait ça avant parce que je vais vous montrer un modèle en fait qu'elle a fait l'année, qu'elle a fait les années précédentes. Euh, euh, bref, donc là on va, on va rester sur ce modèle-là. Donc voilà, vous voyez ici je l'ai ici en gris, je l'ai pris en vert. Donc je vais vous le montrer porté pour que vous voyez ce que ça donne. Mais franchement, un coup de cœur. Étant donné qu'on est chez al Alshera, je vais rester chez elle. Ok, comme ça, ça va être beaucoup plus simple. On va continuer avec ces ensembles, les filles. Euh, alors ce sont des ensembles de pièces pantalon avec une veste, ça fait un genre de pantalon kimono euh, il me semble qu'il existe aussi en différentes couleurs alors cet ensemble là si vous me suivez sur, euh, sur les réseaux sociaux je l'ai porté il y a super longtemps, elle avait fait sortir un modèle un peu similaire dans des tons bleu ciel ça doit remonter peut-être à 4 ans quelque chose comme ça et donc cette année elle a refait le même modèle en blanc et en noir, franchement super joli, hyper simple, un super beau tissu ce que j'aime bien c'est que ça c'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus facile à porter vous voyez une ça là, quand vous avez des enfants voilà le pantalon, vous mettez un petit haut à l'intérieur, hop, vous fermez le haut et c'est quand même beaucoup plus pratique et en même temps ça fait tellement, euh, je sais pas, ça fait habillé ça fait classe, je vous ai proposé deux looks, je vous ai proposé un look avec des talons et je vous ai proposé aussi un look avec des sandales parce que je trouve que ces ensembles ici, c'est trop beau aussi avec des chaussures plates, vous voyez, des petites, des, des chaussures un peu style babouche ou, euh, ou autre et on se sent super à l'aise dedans donc ça c'est toujours euh, de chez Al et la dernière abaya que je voulais vous montrer de chez Al Sheikha, ah non j'en ai encore deux les filles de chez Al -Shera. Non, une seule, c'est la dernière. Alors, qui est aussi magnifique, hyper simple. Alors, le tissu, celui-là, cette abaya-là, je vais vous la montrer. Elle sera de toute façon, vous euh, euh, voyez, elle est comme ça ici, au niveau des, euh, des manches. Et vous avez aussi au niveau des poches, un, un, un tissu qui est super joli. Alors, cette abaya ici, le tissu, je ne sais pas ce que c'est comme tissu, mais le tissu est magnifique magnifique Je vais vous la montrer encore une fois portée. Franchement, cette rabaya, ça fait vraiment très... Euh, ça fait très luxueux en fait, ça fait très luxe. Euh, vous sentez qu'il y a de la qualité au niveau du tissu. Elle est juste canon, canon, canon. Alors, on va passer maintenant à Num. Num, j'ai vraiment plein de rabaya de chez Num. Euh, parce que c'est vrai que euh, ce que j'aime bien, c'est qu'ils proposent... C'est que cette marque propose en fait des rabaya euh, très simples que vous pouvez porter euh, dans la vie de tous les jours. Alors là, étant donné que c'est la fête de l'arrivée, je me suis dit, allez, on va quand même prendre des modèles un peu plus, euh, un peu plus sophistiqués. Alors, ce que j'aime bien dans cette rabaya ici, que je vous ai sélectionné, le tissu, il est canon. Franchement, le tissu, il est top. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très simple. Il n'y a rien du tout. Et la seule chose qu'il y a, c'est ça. C'est ce petit détail au niveau des manches qui est juste magnifique. Très simple, vous voyez. Ça, ça, ça, c'est juste ce qu'il faut, quoi. Franchement, elle est, euh, elle est juste trop, trop belle. Elle est vraiment très, très belle. Alors... Ce sont des petits boutons à pression, vous voyez. Et euh, j'ai rien à dire, vraiment, le, le tissu est magnifique. Alors, on va rester chez Nume. Alors, celle-ci, c'est la Selra Baya que j'ai oublié de porter. <rire> j'ai oublié de la porter. Euh, c'est vrai que je ne porte pas souvent du blanc, mais je la trouve aussi super belle. Très simple, mais vraiment super belle. Alors, vous voyez, le tissu est super beau. Euh, encore une fois, un modèle avec des... Euh, avec des boutons à pression, elle est légèrement, euh, elle est légèrement euh, transparente, mais de toute façon, ce type de rabatier, vous portez quelque chose en dessous, hein, ça se porte pas tout seul. Euh. Et donc vous avez cette fine ligne top qui est super, euh, super jolie en fait. Euh. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que si vous regardez les manches, c'est, voyez les manches, c'est, euh, les manches sont un peu, euh, sont un peu, euh, comment on appelle ça, Faracha, un peu papillon, voilà. Alors les deux euh, dernières robes que je voulais vous montrer donc de chez Nume. Ce sont des robes que je vous ai postées sur Instagram et, euh, et ce que j'aime bien en fait sur Instagram, surtout quand je vous pose la question euh, euh, qu'est-ce que vous préférez, look 1 ou 2, tenue 1 ou 2, ce que j'aime bien c'est qu'il y a toujours des personnes qui vont aimer une robe et d'autres personnes qui vont aimer une autre robe et euh, alors je vous ai proposé ici ces deux robes, on va commencer par celle-là parce que c'est celle que je préfère hein, personnellement. Alors on est sur un tissu qui est euh, satiné, c'est vraiment un tissu de fête et alors ce qu'il faut savoir c'est que cette robe ici elle, euh, on dit, en fait c'est une robe qui est boutonnée on dirait une genre de chemise ce que j'aime bien c'est qu'ils ont mixé vraiment euh, la Havaya avec... Euh, une veste, chemise moderne euh, que vous pouvez porter. Franchement, elle est, elle est juste canon. Elle est juste canon avec des tout petits détails qui font que... Euh, voilà, c'est pour ça que c'est ma préférée. C'est pour ça que j'ai flashé dessus. Elle existe en différentes couleurs. Il y avait du rose fuchsia, il me semble, et d'autres couleurs. Mais voilà, moi, j'aime bien le noir. Donc, du coup, j'ai pris le noir. Vous voyez ce gros bouton ici. Euh, donc... Si vous, si vous portez cette arabaya, en tout cas, je vous conseille de mettre le hijab à l'intérieur pour qu'on voit bien euh, le, le col, le, le détail du col. Et alors, ce que je trouve aussi super canon. Regardez-moi ces manches, elles sont juste super belles. Ah, la dernière ici que je vais vous montrer, ça aussi, vous avez été aussi nombreuses à, à, à, à l'aimer sur Instagram. Elle est différente. On est sur une robe avec vraiment des épaules très bouffantes, vous voyez. Donc euh, là, en gros, c'est attention, j'arrive. arrive. Quoi. Comme vous la portez, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas simple du tout par rapport à l'autre. C'est vrai que l'autre, elle, elle, elle est beaucoup plus simple. Celle-ci, on est quand même dans quelque chose d'un plus plus, euh, voilà, vous voyez, euh, un peu plus imposant euh, je vous la, si, si vous avez des, des, des épaules euh, vous voyez si vous êtes fine et que vous n'avez pas beaucoup d'épaules ben, c'est bien parce que du coup ça, ça crée du volume si vous avez des épaules c'est aussi très bien parce qu'en fait moi je ne respecte pas trop les règles franchement euh, et je trouve que tout va bien et, et que tous les corps sont beaux surtout Franchement, ça dépend vraiment de la manière dont vous, de, de, de, dont vous portez les vêtements. Vous voyez, il suffit d'avoir confiance en soi. Et l'essentiel, encore une fois, c'est ce que vous vous aimez, et surtout, est-ce que vous, vous vous sentez à l'aise dans la chose que vous allez porter Alors, euh, cette, cette, cette robe ici, c'est un genre de manteau, on va dire, dans le sens où vous euh, voyez, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 boutons et ensuite c'est ouvert. Donc euh, vous allez voir que dans la vidéo, je l'ai porté avec un pantalon pour vous montrer justement que ce n'est pas une abaya ou une robe qui est fermée jusqu'en bas, vous voyez euh, Alors, il y a des gros boutons comme ça. D'ailleurs, ils vous en donnent quelques-uns. Je crois qu'il y en a un ou deux. Il y en a un euh, au cas où. Euh, super joli. Voilà, on est sur une robe qui est satinée, il y a une petite ceinture qui vient avec, là pour le coup je vous assure que c'est pas trop mon style, mais je me suis dit allez, on, je vais quand même, parce que l'idée aussi c'est de vous faire découvrir et de, euh, parce qu'il y, y a des choses, des fois on se dit ah non, ça, je ne pense pas que ça m'irait, et finalement une fois qu'on le porte on se dit ah mais en fait c'est super classe, et donc voilà, euh, pour cette robe ici, si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir, j'ai posté d'autres modèles, des modèles beaucoup plus simples, et des modèles aussi beaucoup plus sophistiqués, euh, Certains sont encore hein, disponibles, d'autres ne le sont plus. Mais en tout cas, vous avez vraiment plein de choix. Donc euh, sincèrement, euh, l'idée ici de cette vidéo, c'était vraiment surtout de vous euh, recommander certaines marques. Je sais qu'il y a aussi la marque. Euh, comment elle s'appelle La marque. Euh, mince. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle cette marque. C'est une marque qui est connue sur les. Refka, voilà, Revka. La marque Revka qui propose des rabaïas euh, très vraiment pas cher. Euh, après, personnellement, euh, en tout cas, dans les, les deux marques que j'ai sélectionnées ici, pour moi, le, les Rabaya, j'aime bien retrouver ce côté un petit peu, vous voyez, oriental. et euh, euh, C'est vrai que Revka, ça ressemble souvent aux Rabaya qui proposent c'est plus des kimonos. Donc ça, c'est bien pour, le pour, on va dire, euh, pour tous les jours. Mais là, pour l'occasion de la l'arrivée, je voulais vraiment vous proposer euh, des, des tenues vraiment, qui euh, voilà des, de jolies tenues. Et euh, voilà, écoutez, franchement, cette Rabaya, cette elle, elle est juste canon. Vraiment, elle est... Elle est je, je, sincèrement, s'il y a le modèle que je préfère, euh, si je dois choisir qu'un seul modèle, je choisirais l'un de ces euh, modèles-là, vraiment. Parce que euh, vous pouvez vraiment porter cette rabaya de différentes manières. Alors si maintenant vous préférez les, euh, les, euh, les pantalons... Partez sur un ensemble comme ça. Euh, vraiment, je, je trouve l'ensemble le, aussi, les ensembles super, super beaux. Donc, voilà pour, pour la petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi celle que vous avez préférée. Une seule. Vous, vous devez en choisir qu'une seule parce que c'est facile de dire oui, la verte, la jaune, la, etc. Non, une. Un seul modèle. Personnellement, non, vous pouvez en laisser plusieurs parce que moi, si vous me demandez sincèrement, je, je n'ai pas... J'ai un modèle préféré, mais dans, vous voyez par exemple dans ce modèle là, j'aime trop le vert, mais la noire aussi, je la trouve super belle, la grise aussi. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un, euh, voilà, un peu difficile d'en choisir qu'une seule. Mais euh, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que les le modèles en tout cas que vous avez préféré. N'hésitez pas donc à aller euh, sur le site internet, il y a moins 50%, euh, profitez-en, plus 15%, ça fait moins 65%, donc c'est quand même euh, euh, voilà, un, un bon plan. C'est vraiment un bon plan. Et euh, surtout, si vous voulez recevoir votre tenue de l'aide à l'heure, euh, bah, écoutez, il faut y aller quoi, c'est maintenant. Ouais, et la bonne chose c'est qu'il n'y a pas de taille, c'est ce toutes, toutes ces robes, il me semble que ce sont toutes... Ah non, euh, je ne vous ai pas précisé, pour Num, les deux robes noires, j'ai pris taille 1, mais pour tout le reste, vous voyez les abayas qui sont assez larges, ce sont des modèles uniques. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour les derniers jours de lecture, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye